Eh bien salut tout le monde, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer Windows 10 Pro pour pas cher. Cette vidéo est en partenariat avec CDK Deals, donc je le remercie et je vous montre tout ça tout de suite. Si vous aussi vous possédez une version de Windows qui n'est pas activée, vous pouvez très bien vous rendre sur le site CDK Deals. En fait c'est un site où vous pouvez acheter des clés d'activation de logiciels, d'OS ou alors de jeux vidéo. Donc on est ici sur le site CDK Deals, le lien est bien évidemment dans la description. Donc on retrouve comme je vous l'ai dit des jeux, qui sont récents comme par exemple Assassin's Creed Valhalla, mais également d'autres jeux, vous pouvez faire un tour, vous avez différentes plateformes Steam, Origin et Uplay. Vous avez également PlayStation, PC, gift card. Donc on a vraiment beaucoup de choix sur site. Nous ce qui nous intéresse c'est d'activer Windows 10 Pro. Pour ce faire, on va taper dans la barre de recherche Windows 10 et on a ici toutes les clés d'activation possibles de Windows. Donc vous voyez que vous avez le pack office des Windows serveurs, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Windows 10. Donc on clique sur le premier qui est Microsoft Windows 10 Pro. Donc on peut voir que la clé d'activation de Windows 10 Pro est ici à 15,54€. Mais CDK10 m'a donné un code de réduction de 20%, donc on va l'appliquer tout de suite. On clique sur « Acheter maintenant ». On vous demandera bien évidemment de vous connecter à votre compte ou d'en créer un, c'est très facile. Et on va rentrer ici notre code promotionnel qui est NH20. On clique ensuite sur « Appliquer » et on voit que notre code a bien été activé. Et on a donc une remise de 3,11€. Ce qui nous fait maintenant un total de 12,43€. On clique ensuite sur « Soumettre la commande ». Ici, vous choisissez votre mode de paiement. Moi, je vais choisir « Paypal » parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Et ensuite, « Payer maintenant ». On est maintenant redirigé sur PayPal, donc je vais effectuer mon achat et on se retrouve juste après. Une fois que votre achat a été effectué, vous allez aller devoir dans le « User Center ». Le « User Center », en fait, c'est votre profil d'utilisateur. À partir d'ici, du coup, vous avez les commandes que vous avez passées et vous allez voir le statut de celle-ci. Une fois que ça a été traité, vous allez cliquer sur le bouton « Voir la clé secrète ». Ça va vous rediriger vers une nouvelle page et en dessous de cette page, vous aurez la clé d'activation pour Windows 10. On va du coup copier cette clé et se rendre dans les paramètres Windows. Pour activer Windows, du coup, on va se rendre dans « Mise à jour et sécurité » puis « Activation » et on va cliquer sur « Modifier la clé de produit ». Ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre et on va tout simplement la coller et cliquer sur « Suivant ». Après un petit temps de chargement, votre version de Windows va être activée. Pour ma part, je l'avais déjà activée avant, donc pas besoin de le faire. Mais on a du coup maintenant la version Windows 10 Pro activée sur notre ordinateur et pour pas cher. Bon, et eh bien voilà, je vous ai montré comment activer Windows 10 Pro sur votre ordinateur. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord le lien est disponible dans la description. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut